Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on génère ce genre de simulation de tissu qui va vous permettre de faire des nappes, des, euh, des plaids, des serviettes, des manteaux, etc. pour agrémenter vos scènes d'intérieur, leur donner tout de suite beaucoup plus de réalisme, éviter de passer des heures, enfin euh, peut-être pas des heures, mais en tout cas beaucoup de temps à chercher des, des tissus sur la SketchUp Warehouse qui souvent sont gourmands, parce que très détaillés, trop détaillés, qui font ramer euh, vite SketchUp, donc là il y a un moyen très simple de faire ça grâce à une extension qui est gratuite. Du moins, il y a une version gratuite et une version payante. Mais moi, je vais utiliser la version gratuite pour vous montrer tout ça. Donc, on y va tout de suite. Cette extension, c'est CloseWorks. Alors, pour la récupérer, il faut aller sur ce site sketchucation pour la plupart d'entre vous le connaître, puisque c'est le site qui répertorie pas mal d'extensions de, euh, qui, qui donc qui rajoutent des fonctionnalités à SketchUp. Donc, je vais aller une fois que j'ai créé un compte ici. Moi, j'ai un compte. Je vais simplement les taper CloseWorks ici, le nom de l'extension, et faire entrer pour rechercher. Là, le site va me proposer d'aller télécharger Closeworks. J'ai un petit descriptif de ce qu'est l'extension et ce qu'elle me permet de faire. Des rideaux, des plaides, des lits, des couettes, enfin tout ce qui est tissu en fait. Hein. Il y a des tutos à chaque fois en anglais. Euh, et ici, je peux la télécharger. Donc, je télécharge cette extension. Une fois qu'elle est arrivée, je vais dans SketchUp et je vais l'installer. Donc, je vais aller dans Fenêtres gestionnaire d'extension, alors il se peut que vous ayez une interface légèrement différente si vous n'utilisez pas la même version de Sketchup que moi mais grosso modo c'est ce que vous allez retrouver, un bouton pour installer l'extension euh, alors vous voyez que moi elle est déjà installée, elle est ici, Closeworks mais je vous montre comment l'installer, vous cliquez sur extension, vous allez chercher où elle est rangée vous faites ouvrir et elle va s'ajouter dans la liste quand vous fermerez cette fenêtre, vous viendrez faire un clic droit dans un endroit vide de votre interface par exemple ici, clic droit, on voit que maintenant j'ai un nouvel outil qui s'appelle Closeworks et qui me permet d'avoir cette petite barre là qui l'air de rien avec ces quelques boutons va nous permettre de faire pas mal de, de, de, de choses impressionnantes parce que le tissu dans SketchUp ne ben, s'est pas gagné à la base hein. donc je commence tout de suite on va simuler comme si on avait une espèce de table hein. hop je fais un petit plateau et puis euh, et puis allez je vais peut-être un peu large ma table je fais ça très rapidement on va rajouter alors on ne met pas de pied, on dit que c'est une table qui flotte, hein. j'essaie de gagner du temps. Créer un groupe, je la relève, elle de 80 cm. Je vais au dessus de cette table, créer une nappe. Alors je me mets bien au-dessus, en vue de dessus du moins, puis je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus grand, histoire que la nappe tombe sur le côté quand même, voilà. Clic droit, j'inverse je, je, la face. Double clic, je fais un groupe, parce que ça ne marche que sur des groupes, et ça ça va être ma nappe. Alors pour qu'elle tombe sur la table, il va falloir que je la place au-dessus. Donc, hop hop j'essaie de me mettre comme il faut en vue de dessus si possible hop voilà grosso modo ça va être ça alors pour tous ceux qui, qui sont pas à l'aise avec sketchup il ya une version il ya j'ai pardon une formation d'initiation à sketchup qui est dans la description qui va vous permettre de comprendre sketchup et pour tous ceux qui veulent se mettre à verrer qui est le moteur de rendu le plus performant pour SketchUp, c'est pareil dans la description il y a les liens. Il suffit de cliquer dessus, d'entrer votre prénom et votre email, et vous avez accès à l'une ou à l'autre ou aux deux formations, c'est vous qui décidez. Donc je continue, hein, la, la, la nappe, je l'ai placée peut-être pas si haut, c'est rien, il faut juste qu'elle soit au-dessus. Parce que le but c'est qu'elle va tomber dessus, entrer en collision avec la table et draper sur les côtés. Donc pour ça, j'ai fait la mise en place. Je vais donc devoir définir qu'est-ce. Plan, quel objet 3D est le tissu Quel objet 3D est l'objet de collision derrière la table Donc pour ça, je vais d'abord faire un clic droit. Enfin, je vous montre. Si je lance la simulation avec lecture ici, il se passe rien puisque j'ai pas dit qu'est-ce qui était tissu, qu'est-ce qui était euh, table, enfin, etc. Il y a, le logiciel ne peut pas savoir. Donc je stoppe ma simulation. Je vais faire un clic droit sur la nappe, tout en bas. Moi j'ai Close Works, il arrive que vous soyez pas tout en bas, mais vous cherchez, vous avez Close Works. Et là, je vais dire que de cette, de ce plan-là, j'en fais un vêtement. Donc, mec close. Maintenant, si je relance la simulation, il y a une gravité. SketchUp a compris qu'il fallait faire tomber ça avec de la gravité. Je fais top et je reviens... Euh, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Il va falloir que je lui dise que lorsqu'il tombe avec la gravité, il faut qu'il entre en collision que ça, avec la table. Donc, je sélectionne la table. Je fais à nouveau un clic droit. Close Works. Et là, vous voyez qu'on peut faire un mec collider je relance la simulation boum on voit que là maintenant la nappe s'arrête là sauf que bah ça ressemble pas trop à du tissu on pourrait plutôt une planche de bois c'est rigide donc je fais cette petite flèche là pour faire un reset revenir en arrière ce qui m'évite de faire le contrôle z là et ça marche un peu mieux pourquoi est-ce que mon plan il tombe comme ça et qu'il fait pas alors que je lui ai dit que c'était du tissu mais il se drape pas bah, tout simplement parce que le, le plan ici n'a pas assez de définition il faudrait qu'il ait y... vous voyez si je double clique dessus c'est une surface, il faudrait qu'il y ait plein de petites surfaces à l'intérieur, un petit quadrillage. Donc ça, on pourrait s'embêter à le faire à la main, ce serait possible, hein, en multipliant les choses comme ça, voilà, hop, là, je divise par 50, hop, je fais pareil de l'autre côté, puis je me retrouve avec un quadrillage. C'est un peu fastidieux, et il y a un moyen de le faire directement et automatiquement avec Closeworks. Donc je resélectionne ce qui va être la nappe, je fais un clic droit, Closeworks, et là, euh... là, je viens dans Close, donc euh, le, le, la pièce de tissu et je viens faire appliquer un quadrilatéral grid, donc une grille de carrés en gros, de quad. Combien de petits carrés je veux dessus Alors là on met ce qu'on veut. Plus on va en mettre, plus le tissu va être souple, moins on va en mettre, moins ce sera souple et donc il faut trouver la valeur intermédiaire sans que ça fasse ramer non plus SketchUp. Moi je vais mettre 1000, êtes-vous sûr Oui, voilà maintenant quand je double clique, on voit que j'ai 1000 petits carrés. Quelle est la différence maintenant si je lance la simulation, ah, je vais essayer trouver un bon angle, voilà, comme ça. C'est que ces mille, mille petits carrés apportent de la souplesse pour que la, le tissu se plie. Je laisse la simulation continuer, continuer, continuer, continuer. Et je stoppe. Et voilà, j'ai une nappe. J'ai plus qu'à lui mettre une matière, même si la matière, il aurait fallu la mettre au tout début. Et je vous montre pourquoi. Si là, je mets une matière de tissu, par exemple celle-ci. Hop. là dans les angles c'est pas terrible ça fait des, des trucs un peu bizarres. si je l'avais mis dès le début ça ferait pas ça alors on peut toujours rectifier après coup si on a verré. à dire que je sélectionne ma nappe et je viens avec le, le, le, le la barre verré qui verre qui s'appelle verrez utility cliquez ici ça va répartir la texture beaucoup plus proprement alors il faut que je sélectionne avant le truc et ensuite je fais ça et voilà, il essaie de remettre la texture beaucoup plus propre. Voilà, on voit que c'est plus propre. Sinon, il suffit d'appliquer la texture avant de faire la simulation de tissu. Ça marchera pareil pour le canapé que vous avez vu dans les images que je vous ai montrées au début. C'est exactement la même chose, sauf que l'objet de, de collision c'est pas juste une table, mais c'est euh, le canapé ou une chaise ou ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait la petite, euh, le petit tissu qui reste accroché. Là, la serviette sur un crochet. Un petit peu différent alors je vais retourner toutes ces faces là pour qu'elles soient du bon côté déjà voilà là je vais simuler une espèce de petite patère qui serait censée retenir la serviette voilà un truc comme ça euh, ça j'en fais un groupe tout le reste j'en fais un groupe aussi puisque ce sera un objet de collision et maintenant il ne reste plus qu'à créer la serviette alors peut-être pas très grande un truc comme ça inverse la face j'en fais un groupe et je viens essayer de la placer sur le crochet ici alors au dessus voilà comme ça clic droit sur le tissu close works make close c'est à dire que je rends ce carré ce rectangle un tissu et puis sur le reste c'est à dire le crochet et euh, le, le mur droit collider ok comme tout à l'heure clic droit ici close je vais leur ajouter une grille je vais rajouter je vais, je vais garder la même résolution 1000 petits carrés Alors sur une serviette de cette taille ça fait beaucoup mais ça va pas ramer et puis là si je lance la simulation la serviette elle va tomber par terre Va finir par tomber Voilà, donc c'est pas ce que je veux. Moi je veux qu'elle reste accrochée là-dessus. Alors, comment faire Je vais utiliser ce petit picto qui épingle add pin. Donc, je vais ajouter une pin ici. Je clique une fois, je vais vers le haut, je clique une deuxième fois. Et on voit que j'ai une petite épingle qui est là qui va retenir la serviette pendant sa chute. Et je vous montre encore quelques petits réglages après parce qu'il va y avoir forcément des bugs pas enfin des bugs des petites choses que ne veut pas voir comme par exemple la serviette qui quand elle va tout se toucher elle-même j'essaie de mettre ici pour bien alors, elle risque de s'en le tissu va s'auto traverser hop on va ici tac voilà j'ai un bug ici donc il faudrait qu'il y ait une collision du tissu avec lui même alors comment je fais tout ça je reviens je remets la simulation à zéro, je sélectionne ce tissu, je prends le premier picto ici, j'ai un tableau avec plein d'options. On peut régler l'épaisseur du tissu, la densité, la souplesse, et on peut régler pas mal de trucs sur les colliders, sur l'épingle, etc. Pareil. Et on peut surtout cliquer ici Self-Collide, c'est-à-dire que ça va faire une autocollision. La simulation va être légèrement plus longue, mais au moins j'aurai plus ce problème de la, de la serviette qui se rentre dans elle-même. Ok pendant une simulation, regardez ce qu'on peut faire. Avec la, la, la rien qu'avec la, la, la souris, je peux cliquer, bouger et créer comme ça des mouvements. Alors attention à les immolos parce qu'on obtient parfois des résultats un peu bizarres, des, des plis un peu bizarres. Mais je peux voilà euh, prendre et puis la bouger pour réussir à créer au final quelque chose qui fasse un peu naturel, quoi, comme si c'était vraiment tombé là. Ok, je me dis que c'est bon, j'arrête, voilà, j'ai une serviette sur le mur. Alors, pour les, textures, c'est exactement la même chose. Je pourrais appliquer une texture. Et puis venir après avec le Bien lui répartir. Voilà. Si on veut que les motifs soient plus petits, il suffit de réduire l'échelle de la, de, de, la texture. Donc, je vais mettre 20, va être trois fois plus petite. Et voilà. On obtient une serviette, de bain. Donc, on pourrait faire pas mal de choses. Donc, je vous dis, la version payante va nous permettre de manipuler les épingles pendant la simulation. Ce qui, l'air de rien, va nous permettre de simuler des rideaux, des drapés, beaucoup plus fins, etc. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Sur celle-ci, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire ou directement sur mon mail, je réponds à tout. Euh, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto, sans doute la semaine prochaine. À bientôt, ciao